Alors, ah, bon, je vais commencer par les 4, allez. Hop. Ah j'ai un full. Ah ouais mais pff, 14 points. Je vais essayer de mettre les 4 plutôt. Ah j'ai encore un full <rire> Euh ouais, pff, franchement je sais pas trop. Si je mets le full ou pas. Je préfère assurer mes quatre. Alors l'autre, il, y... bah, il y utilise sa chance dès, le... dès la première partie, bah, donc pas terrible ça. Hein alors. Bon je vais faire les deux alors Oh oui j'ai le yams <rire> Ah bah voilà c'est mieux ça tout ça Bon Je vais mettre ça là Généralement euh, quand il y a euh, Un joueur qui fait un yams L'autre il le fait, euh, il le fait euh, Automatiquement euh, Peu de temps après c'est pas un jeu où on joue à la main, on joue sur console, donc du coup c'est un peu différent. Alors, de euh, mon kiki J'hésite, les 5 ou les 6 bon, bah, On va faire les 6, hein. j'espère que je prends la bonne décision, on va voir. Ah, Je pense que j'ai pris euh, la mauvaise décision, j'ai refait un 5. Ah, si, j'ai pris la bonne décision, c'est bon Ouf J'en aurais préféré plus, mais bon Parce que là il me faut mes 63 points pour avoir mes 35 points Je rigole pas avec ça Sans ça, j'ai moins de chance de, de finir gagnant Allez Alors, bon, les 5, c'est toi Ah j'ai pas pour le moment dernier tour Ah j'ai pas zut Ah je vais mettre la chance elle est pas vilaine Alors, j'ai plein de 5. Moi, bon, je vais mettre les 5, hein. Bon alors là, hop. Le design est pas encore fait. Ah, par contre, j'ai. Ah j'ai le carré aussi. <rire> hmm. Ouais, bon bah, je pense que je vais mettre mon carré. Je sais pas, j'hésite. <rire> non, je vais assurer mes points, je préfère préfère pour pour deux points de différence je préfère prendre le risque. Alors les deux les trois je vais faire les trois Allez. Yes, je les ai voilà. un autre serait aurait été bien le aurait été venu. mais déjà j'en ai trois sur cinq donc c'est bon j'ai quelques points d'avance je crois que j'ai cinq points d'avance c'est même sûr cinq points d'avance donc c'est nickel J'ai un yam. slot il l'a pas fait encore. On va voir si... Euh... Aïe hop. Des 2D1. Des euh... suites. Ouais des suites. Ouais la grande en plus. Nickel. Aïe hop. Ça va direct ici. Mon adversaire il joue n'importe comment ça me facilite la tâche là dedans on n'a pas les, euh, les difficultés hein. on peut pas mettre facile moyen difficile ça qui est dommage alors là du coup euh, ça c'est facile quand même <rire> mais bon c'est un jeu de chance aussi donc c'est pas forcément facile hein. des fois il m'arrive de perdre quand même donc là je choisis les deux Ouais c'est bon je les ai, c'est nickel Oula par contre il va falloir que je fasse Ah non c'est bon J'allais dire il faut que je fasse 3 as Mais non c'est bon Grâce à mes 5 points d'avance Alors Bon, je vais essayer de faire les suites. La petite suite qui me reste. Ah bah voilà, nickel. Il suffisait de demander. J'ai 219 points l'autre il a 84. Ah, moi, non, il me reste le carré à faire et le full. Bah, écoutez, hein, je vais essayer de faire un carré de 4, ce serait pas trop mal. En bon, full. Ah, ouais, il que je fasse encore un euh, 4. Ah dommage. J'ai frôlé euh, le full. Et j'ai frôlé le carré. Moi j'ai mis le j'ai mis l'as du coup, parce que j'avais un as à mettre à oh, zéro il n'y a pas eu l'iams d'habitude quand j'ai Liams il a Liams aussitôt ou inversement alors carré ah il est moins beau le carré que tout à l'heure bon, je mets les trois ça trouve je vais même pas l'avoir mal parti ouais non que dalle alors je sais pas si je barre le carré ou le full allez hop je barre le full de toute façon je m'en fous hein. j'ai 220 points <rire> il est loin derrière l'autre nickel ça c'est grâce à mon yams comme l'autre il a pas eu Oula oh Bon bah un carré de 2, hein, on va essayer. Mais 2, c'est pas terrible, ça fait pas beaucoup de points. Ah bah j'ai un as carré. Ouais, un as, un yam sans quoi. Bon, donc 10 au carré. Bah, c'est mieux que rien. Je suis winner. allez hop 230 points. L'autre il a 101. Est Ce qui va en faire encore un peu. Question de rendre les choses un peu moins lamentables. Et eh ben non, il, a, il reste à 101 point. Oui Eden a gagné. Super On testera d'autres jeux. Euh, je vais vous faire voir à peu près tout ce qu'il y a. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, le, le jeu. Alors, je voudrais bien sortir d'ici, merci. Voilà, alors. Va... Là, c'est le menu principal. Donc on peut jouer un joueur, deux joueurs. Et on a tout ça. Il y en a 51 jeux. Alors moi je vais vous faire voir mes préférés. Pour un GC. Alors il y en a que je connais pas non plus. Donc le Yams, j'adore. Euh, il y a. Euh, le Domino, j'aime bien. Dame Chinoise, j'adore. Ça, Ludo, j'adore. Ça ressemble au petit show. Je sais pas y jouer bah, aux échecs je suis pff, je sais rien je sais rien faire du tout c'est dur les échecs alors j'aime bien le mahjong aussi mais euh, les mahjong sur mobile je les connais mieux mais là celui là je le connais pas mahjong japonais hum, qu'est ce que j'aime encore parce que je vous jure il ya plein de jeux je connais pas euh, ouais le bowling, bowling j'adore Fléchette j'adore le, le tennis c'est bien aussi Le foot, bah je l'ai pas testé Mais ça c'est peut-être bien Ouais on va avoir Ça j'adore aussi, j'adore j'adore j'adore Ça bof Ah ça c'est un de mes préférés avec le Yams Le ROK -OK. De voiture, pas mal ma paix. J'ai pas testé la plainte. J'ai pas fait stand de tir à ça. J'adore aussi. C'est pas mal. Ça, ça c'est bien. C'est très classique. Et le piano, <rire> le piano, ouais, bon, il sert à rien, je trouve. Mais bon, donc voilà tout ce qu'il ya dans ce jeu. Et donc, on en testera d'autres prochainement. Je vous dis à bientôt les gars